bonjour. Bonjour Yann. Vous êtes euh, directeur de la stratégie d'innovation chez Sogec et donc vous êtes euh, spécialiste en animation marketing et notamment mobile. Oui tout à fait on développe avec Sogec qui est une filiale du groupe La Poste de nombreuses applications mobiles orientées vers le chauffeur pour diffuser les bons plans, les coupons de réduction, les promotions au plus près des usages c'est à dire dans les téléphones portables. Alors on va parler euh, euh, ROI des applications mobiles et d'abord, pour parler de ROI des applications mobiles, il faut dire combien il y en a, c'est extraordinaire le nombre de... Alors, il y a plus de 2 milliards d'applications mobiles 2 milliards sur les stores, que ce soit Google ou, ou Apple. Comment émerger Ça c'est tout l'enjeu de chaque euh, entité qui développe des applications mobiles Alors il y a plusieurs techniques, plusieurs tactiques assez malines pour le faire euh, c'est déjà s'embarquer dans d'autres environnements, donc on a la chance au groupe La Poste d'avoir de très nombreuses applications mobiles et donc on, on se diffuse les dans les autres pour augmenter le reach et donc augmenter la visibilité de l'application mobile. Et puis pour euh, inciter le téléchargement, j'ai vu que vous utilisez les bonnes vieilles méthodes, vous faites même du print Oui, tout à fait, tout à fait. Alors... C'est le métier traditionnel hein, du groupe, hein, le print en boîte aux lettres, le print d'affichage. Donc euh, on a régulièrement, via filiale Mediapost, l'envoi de flyers dans les boîtes aux lettres pour encourager les gens à télécharger l'application en mettant en avant des bons plans sur leurs produits du quotidien, sur leur préoccupation qui est le pouvoir d'achat. Alors il y a une grosse volatilité sur ces applis mobiles D'abord, pour commencer, peu d'utilisateurs actifs. Alors Très peu. Pour avoir euh, 200 000 utilisateurs actifs, on a regardé, il nous faut à peu près 1,5 million de téléchargements. Et sur ces 200 000 utilisateurs actifs, 24 nous quittent chaque mois. Donc, il faut les réactiver en permanence et en recruter de nouveau. C'est-à-dire si vous vous endormez pendant 4 mois, c'est fini On ferme le cas. On quitte le milieu. Alors après, il faut les faire revenir, et pour les faire revenir, là, on pourrait dire, euh, à l'évidence, on va utiliser le SMS, ben justement pas. Alors, dans, le, dans notre cas de figure, où nous, on vient proposer euh, des bons plans et des promotions auprès des utilisateurs, le SMS n'est pas du tout contextualisé. Par exemple, le SMS, vous pouvez le recevoir en ce moment, alors qu'on est en train de discuter, et euh, l'offre bah, sera caduque et ne vous intéressera pas. Les bonnes tactiques, c'est plutôt d'utiliser le géofencing, donc c'est au moment où vous allez passer à côté d'un point de vente que là, je vais pouvoir vous géolocaliser et vous envoyer un bon plan qui va vous faire rentrer dans le magasin et bénéficier de cette promotion. Ou alors, les euh, traditionnels euh, e-mailing qui fonctionnent très bien puisque l'emailing, on y revient en permanence, ce qui n'est pas le cas sur les SMS. Dernier point, si j'ai une application qui n'est pas transactionnelle, c'est cuit. Bah oui, il y a que les jeux qui fonctionnent quand on n'est pas transactionnel. Si vous n'avez pas d'interaction avec votre utilisateur et donc une transaction qui fait euh, quelque part une création de compte, ce qui est clé pour vous pour avoir de la data, pour pouvoir réactiver vos utilisateurs, bah vous allez finir, je dirais, au fond de la cave euh, des applications mobiles, comme des lampes torches, comme des lecteurs de QR code.